Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi après-midi. On se retrouve une nouvelle fois pour les euh, informations de Star Citizen. Et donc on a euh, quelques petits trucs à voir, comme le disait le titre, on a la roadmap. Euh, J'ai écrit la 3.19 parce qu'aussi on a eu des, des petites infos sur Spectrum qui sont plutôt intéressantes par rapport à la 3.19. Et euh, pour finir l'inside de hier soir qui parle de minage et euh, qui a un rapport avec euh, tout le reste. Donc on va commencer par le roadmap Roundup qui est plutôt euh, léger puisque c'est euh, l'ajout en fait des équipes downstream, principalement sur le. Sur le Progress Tracker, et aussi euh, le trimestre 3, donc Q3 de 2023 pour euh, l'équipe principale. Donc. Sur la release view, euh, pour la 3.18 a été ajouté le RSI corpus Antares, le fameux euh, qui fait tant parler de lui. Donc ça, c'est un truc qu'on verra plus tard, euh, je pense, dans, dans, les, dans les semaines qui viennent. Euh, ensuite, il y a sur le Progress Tracker, les nouvelles missions de Salvage. Alors, ils ont m en ont parlé il n'y a pas longtemps dans un stream, euh, dans un Star Citizen Live. Il semblerait, en gros... Euh, que ce soit Corvus Darnelli en fait qui se charge de, de donner les missions et au début en fait je me demandais quel était l'intérêt des missions et en y réfléchissant un petit peu plus j'ai compris en fait à quoi ça pouvait servir donc en gros pour placer le contexte Clovis Darnelli va vous donner les missions et vous, avez, vous allez devoir payer en fait pour avoir accès à cette mission ce qui peut paraître contre-intuitif mais ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner accès à une épave euh, que vous pourrez aller euh, du coup euh, démanteler. Et l'intérêt de cette mission, c'est que du coup, vous serez la seule personne en fait, à connaître l'emplacement de cette épave qui ne sera potentiellement pas aux endroits habituels. Bon, Déjà, il faut comprendre qu'au euh, fur et à mesure de l'année, on devrait trouver de moins en moins d'épaves parce que là, ils ont vraiment mis ça en place pour pouvoir tester la fonctionnalité. Donc si vous allez euh, à des points de la grange, vous en trouvez très très très facilement des épaves. À terme, il devrait y en avoir beaucoup moins. Mais du coup aussi, ça veut dire que c'est une épave qui devrait comporter moins de risques. Parce que justement, personne ne, ne sait où elle est. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que vous pourrez y retourner si vous n'avez pas fini de, de décaper. Ce qui est forcément euh, très très très intéressant, parce que quand on voit qu'un. Pardon, un vulture plein, c'est environ 100 000 crédits à l'heure actuelle. Ça peut vraiment valoir le coup. Donc voilà, ça c'est pour les missions de Salvage. Ensuite, on a des habits de la faction Duster. On a le Master Mode qui a été ajouté. Alors le Master Mode a la particularité sur le Progress Tracker euh, d'avoir déjà fini ses tâches. Et je sais qu'il y avait Yogi qui disait qu'en gros... Le code est déjà implémenté dans, dans la 3.18, juste il n'est pas activé parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire dessus euh, par rapport à d'autres équipes. Et donc même si sur le progress tracker c'est terminé, ça ne veut pas dire qu'on le verra euh, bientôt. Voilà. Et enfin les persistantes ab, euh, ou autrement dit le, le housing en gros. Donc voilà, ça c'est pour le roadmap roundup. Ensuite, je disais, donc, on a des infos par rapport à la 3.19. Donc, il y a Zilo, en fait, qui répondait à un poste de quelqu'un, parce qu'il y, y a une personne qui demandait si on allait avoir la 3.19 euh, bientôt, en gros. Et Zilo répond que la 3.19 arrivera avec l'Invictus Launch Week. Et donc, euh, à minima, ça devra arriver avant l'Invictus Launch Week, Donc, enfin, ou plus tard, en gros, euh, à l'Invictus Launch Week. Donc, la deuxième moitié de mai, ce qui ferait qu'on aurait un enchaînement assez rapide par rapport à d'habitude. On aurait genre la 3.18 courant mars et ensuite courant mai, la 3.19. Donc après, comme CJ l'a expliqué, on vit un moment particulier dans le développement du jeu. Et donc c'est pas surprenant qu'on ait aussi euh, des anormalités dans les sorties des patchs. Voilà, ce qui est plutôt une, une bonne nouvelle dans, dans l'ensemble. Voilà, ça c'est pour les petits à côté. Et maintenant Et non, on va hein. passant, pardon, passer à l'inside. Donc l'inside se, euh, hum. euh, se concentre sur le minage. Je monter la résolution. L'inside se concentre sur le minage. Et donc les devs commençaient à expliquer qu'ils nous avaient laissé, euh, en gros, à la sortie des gadgets, où ils disaient qu'ils euh, ne pensaient pas qu'ils allaient retoucher, puisqu'ils aimaient bien euh, l'état du minage à l'heure actuelle. Sauf qu'à force d'observer les joueurs jouer et de regarder aussi des, des retours de, de créateurs de contenu entre autres, mais pas que, des forums, ce genre de choses, ils se sont rendus compte qu'il bah, y avait encore beaucoup de boulot à faire. Et euh, l'une des Premières étapes euh, qu'ils qu ont fait, c'est euh, d'ajouter un nouveau euh, minéral pour le minage FPS. Parce qu'en fait, ils, quand ils ont regardé les stats, ils ont vu que personne ne faisait du minage FPS. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec leur conclusion sur la cause. Parce qu'ils pensent que c'est parce que c'est pas assez rentable. Euh, Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à faire dans les grottes, en fait. Aujourd'hui, la plupart des missions sont pas très stables. Euh, il faut vraiment avoir envie d'aller faire du combat pour aller dans les grottes, puisque la plupart du temps, les missions, c'est du combat. Ou alors, il faut chercher un corps et les, les missions sont pas encore prêtes. Il manque euh, le radar FPS, il manque des meilleurs marqueurs, ce genre de choses. Et j'aurais tendance à penser que c'est plutôt pour ça que les gens vont pas dans les grottes et que du coup c'est pour ça aussi qu'ils en profitent pas pour miner. Donc je ne sais pas quel est votre point de vue, vous, sur la question, mais je pense pas que ce soit, euh, ce soit dû à un manque d'intérêt pour le minage ou que ce ne soit pas assez profitable. Voilà, c'est un peu mon, mon point de vue. Et donc ils ont ajouté ce nouveau minerai qui apparemment est très très très profitable, par contre qui, soit, qui sera pardon, moins fréquent que les autres, donc ce sera un petit peu comme le un, un filon d'or que vous pourrez trouver dans dans une grotte. Alors j'ai oublié le nom. Euh, il me semble qu'il le dit un petit peu avant. Alors. Ouais, de la gélanite ou de la golanite, je sais plus exactement, c'est un, un truc comme ça. Pareil, tu vas dans une grotte pour une autre mission à la base et y miner, c'est un supplément. Ouais, complètement, c'est un peu comme ça que je le, je le vois. Et comme en plus, c'est assez dur de les trouver euh, si on n'a pas de, de mission, euh, je comprends que les gens y, y aillent pas forcément. Après, voilà, peut-être qu'eux, ils ont raison, hein, ça c'est... Complètement subjectif de, de mon point de vue. Et quand j'ai quelque chose à faire dans une grotte, je ne viens pas pour miner. D'accord, c'est intéressant. Parce que je j'ai tendance à, à du coup en profiter pour essayer de faire d'une pierre deux coups. ça augmente potentiellement les, les revenus. Mais en tout cas, voilà, ils ont, ils ont décidé de se faire ce changement. Donc ça c'est pour le minage FPS. Pour euh, le minage de vaisseaux, euh, ils ont décidé de faire, alors, je ne sais pas si une refonte est le bon mot, mais en tout cas c'est une sacrée révision de, de tout ce qui a été fait. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont changé déjà toutes les stats de toutes les roches. Parce qu'à la base, quand ils ont ajouté les gadgets, ils voulaient simplifier un petit peu la vie des, des nouveaux joueurs. Le problème, c'est que ça a un petit peu tout simplifié. Je ne sais pas si vous vous faites du minage, moi j'en ai fait pas mal. Et en gros, aujourd'hui, je n'ai rencontré aucun caillou que je ne pouvais pas faire, même avec une tête d'origine, notamment avec les gadgets. Euh, par exemple, rien que hier, j'ai loué un prospector. Donc j'ai tout le matos d'origine, J'ai pas de module, j'ai la tête de base, etc. Et j'ai pu casser un caillou avec 20% de borase. Ce qui normalement est un caillou très très très très dur. Mais euh, avec les bonnes techniques, il voilà, y a vraiment moyen de, de les casser. Et ça pour eux, c'est quelque chose qui posait problème, évidemment, parce qu'il n'y a pas de courbe de progression. Il euh, y a une courbe de progression pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez apprendre des, des choses, mais en termes de gameplay, il n'y a pas de progression. Donc ils ont changé tout ça. Euh, ils ont rendu les matériaux beaucoup plus durs et possiblement vous tomberez sur des matériaux qui seront impossibles à casser. Alors ça peut paraître paradoxal mais on y viendra plus tard. Euh... Ensuite ça, ça vient avec un changement du fonctionnement de toutes les têtes. Les têtes maintenant vont être spécialisées, Pardon. On va être spécialisées sur des matériaux de types. Alors, au début, ça m'a un peu étonnée, mais quand on comprend la synergie qu'il y a derrière, ça a vachement de sens. Donc, en gros, maintenant, vous allez avoir une tête qui va être spécialisée, par exemple, sur le cuivre, une tête qui va être spécialisée sur l'alu, une tête qui va être spécialisée sur le cantanium. Et s'ils ont fait ça, c'est parce qu'en fait, ils ont, j'ai envie de dire, enfin, euh, centré des minéraux en fonction des zones. Donc un petit peu comme ce qu'on trouve dans, dans la réalité. Euh, dans les exemples qui, qui donnent, alors je vais peut-être me tromper sur les, sur les minéraux, mais euh, en gros, vous allez trouver du cuivre que à Crusader, et vous allez trouver du fer que à Microtech. Et donc du coup, comme vous savez exactement où sont les minéraux, vous pouvez acheter une tête spécifique pour ces minéraux-là, euh, ou plutôt pour, pour ces roches, et euh, vous concentrez principalement là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne tomberez pas sur d'autres euh, minéraux en passant, mais ce sera à des taux beaucoup plus bas et, euh, et à des concentrations beaucoup plus faibles. Les gadgets sont ceux que tu mets dans ton sac à dos. Tout à fait, coin-coin. Comme sur Remote Line, on change de cristal en fonction de ce qu'on mine. Tout à fait, exactement, Totimisk. Et euh, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de beaucoup plus planifier euh, vos, vos sessions de minage et, euh, et donc de vous orienter sur un type de, du minéral. Et euh, ça prépare aussi le terrain pour la simulation quantum, dans le sens où si on trouve que de l'alu à Crusader, ça veut dire que l'alu va être rare à Microtech. Donc, possiblement, vendre de l'alu à Microtech, ça pourra valoir le coût, même si à la base, c'est euh, un minéral qui ne vaut pas très très très très cher. Euh, ils ont aussi expliqué d'ailleurs qu'ils ont rehaussé euh, le, la valeur de tous les minéraux, même les plus bas, pour que euh, l'alu ne soit pas forcément rentable, mais plus intéressant. que ce soit pas le Comme aujourd'hui, en fait, personne ne mine de l'alu. Soyons bien clairs, aujourd'hui personne ne mine de l'alu. Il manque juste la possibilité de changer de tête à la main. Maintenant justement, euh, Enfin oui ça, ça peut faire partie des trucs intéressants, mais ce que je veux dire c'est que tu ne vas pas changer de tête en cours de route. C'est-à-dire qu'on arrive justement de nouveau dans la notion que si elle vous voulez, c'est-à-dire la préparation. Donc toi par exemple, en tant que mineur, tu vas dire moi je veux miner de l'alu. Donc je mets une tête à l'alu. Et je vais aller dans la zone de Crusader pour miner de l'alu. Et donc si tu trouves d'autres minéraux, euh, bah, ce sera peut-être un peu plus dur, ou tu auras peut-être un peu plus de pertes, mais ce ne sera pas impossible à faire. C'est juste que ta, ta tête sera vraiment optie pour l'alu. C'est surtout ça que ça veut dire. Euh, ensuite, je disais donc qu'il y a des minéraux qui deviendront possiblement impossibles, à miner ce que je veux dire par là en réalité c'est qu'ils veulent enfin mettre l'accent sur le multi et et y a un avantage au multi et donc en fait ces minéraux qui seront trop durs à miner en solo en prospector seront possiblement euh, minables en molle parce que vous concentrerez euh, vos rayons sur la roche vous aurez plus de puissance disponible et donc ce rocher là deviendra euh, possible à miner Ensuite, pour euh, accentuer l'accent, euh, ça fait un peu redondant, <rire> sur le multicrew, ils ont fait un autre choix. alors et la, la deuxième partie que je vais expliquer me laisse un peu perplexe, j'aime bien la première partie, la, la deuxième me, me titille un peu. En gros, l'idée c'est qu'avec un mol, vous avez un seul ordinateur qui va synchroniser euh, vos rayons. Et donc du coup, le fait d'utiliser trois rayons d'un même vaisseau sur un rocher va faire baisser son instabilité. Non seulement sa résistance, mais aussi son instabilité. A contrario, si vous venez avec trois prospectors et que vous minez, ça va faire baisser la résistance, mais ça va augmenter euh, l'instabilité. Ce deuxième choix me laisse perplexe, parce que j'ai été... Je suis pour le fait qu'il y ait un avantage sur le multicrou, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il y ait une punition sur le fait de venir à trois vaisseaux. Ça, ça me laisse perplexe. Et pourquoi ne pas laisser l'instabilité de base en prospector et aider en molle je, je trouvais que c'était assez suffisant, ça, ça me laisse un peu, un peu plus perplexe. Un pilote en prospecteur pourra encore utiliser des gadgets dès lors qu'on ne pourra plus piloter avec des armures et des sacs à dos. En fait, ce qu'il faudra que tu fasses qu'en coin, c'est qu'il faudra que tu t'équipes. Donc tu pourras toujours utiliser des gadgets en prospecteur. Juste, euh, tu auras ton armure dans le vaisseau et tu t'équiperas avant de faire la sortie. C'est la seule différence. Parce que le, le prospecteur aura un inventaire, même s'il n'aura pas forcément une cabine euh, pour l'armure. Quoi que ça soit, avoir avec la, la version Gold, euh, tu pourras toujours la stocker euh, par terre ou dans, dans, dans un tiroir ou que sais-je. Et donc, juste, il faudra que tu t'équipes avant de, de sortir. Et quoi qu'il arrive, tu pourras prendre un gadget à la main et sortir avec en ayant mis une, une combinaison Ivier. Ça, ce sera toujours dispo. De toute façon. Donc, ça, c'est pas un problème. Euh, quoi d'autre Oui, ils ont enfin appliqué la relation entre le type de minerai que vous trouvez et la masse du rocher. Euh, Aujourd'hui c'est dissocié en fait. En gros, soit vous avez un rocher très dense, soit vous avez un rocher léger, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Euh, la résistance en général est liée aux minerais, mais pas nécessairement à la masse. Et donc là, euh, possiblement, le borase ou le, le cantanium pourraient avoir des masses très, très, très, très, très élevées. Et donc, avec les masses très élevées, ils auront une densité très élevée et donc, ils seront beaucoup plus durs à casser. Ça, c'est un lien qu'ils qu ont décidé de, de mettre. J'avais pas compris pour le malus en multiprospecteur, c'est pas cool. Ouais, j'ai été étonnée de, de ça aussi. Je... On, on verra avec les retours joueurs. Euh, on sait que CJ écoute la communauté. Si euh, la communauté pense que c'est un vrai problème, possiblement ils l'enlèveront. J'espère. Ce serait. Je suis perplexe sur la notion de punition. Je comprends la notion d'avantage. La notion de punition, c'est. C'est étrange. Euh, dans la continuité de tout ça. Comme je disais, la euh, luce sera par exemple la Crusader et euh, le fer sera par exemple la Microtech. Et ils veulent pousser le vis encore plus loin, et je trouve ça génial. Donc avec des minerais en fonction des systèmes, pour vous pousser en fait à sortir de votre zone de confort si vous voulez un minerai euh, extrêmement euh, rentable. Par exemple le Cantanium pourrait possiblement être dispo qu'à euh, Pierrot. Ça c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Euh, le seul endroit où il pourrait possiblement y avoir une différence, ce serait dans les ceintures d'astéroïdes. Où il euh, y aurait un peu plus de variété, ce qui est assez logique. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans notre réalité. Euh, les champs d'astéroïdes ont forcément beaucoup plus de variations dans, dans les minerais qu'on peut trouver. Et donc ils veulent aussi refléter ça. Je pense que c'est une très très très très bonne idée. Euh, avec tout ça vient un changement sur l'interface. Donc, comme vous voyez ici, euh, ça va, je gêne pas, oui. Comme vous voyez ici, euh, on a un gros changement sur l'interface. La puissance du laser est passée à droite, euh, étant donné qu'elle est liée avec la, la fenêtre de... de fracturation, on va dire ça comme ça. Ils ont mis les deux à côté, ce qui est plutôt pertinent. Ça permet de beaucoup mieux suivre ce qui est en train de se passer. Vous aurez par contre la distance qui maintenant passe à droite, euh, pardon, à gauche en arc de cercle. Donc Vous avez d'abord la zone de scan, ensuite euh, la zone d'extraction et euh, possiblement le fait d'être trop près, qui pourrait augmenter euh, l'instabilité, je ne sais pas. Ils n'en ont pas parlé, mais on pourrait imaginer un truc comme ça. Euh, le cargo est en bas à droite, étant donné que ce n'est pas forcément une information extrêmement importante. Effectivement, elle n'a pas forcément besoin d'être euh, au-dessus. Le scan est un peu plus recentré. Ils ont ajouté des petites icônes pour vous dire si vous êtes en mode fracture ou extraction. Je ne sais pas s'il y a besoin, mais euh, des, de la lisibilité, c'est toujours bienvenu. Et enfin, ils ont ajouté la petite barre que vous voyez là, où il y a écrit « Easy ». Et donc en fait ça c'est un indicateur pour pas que vous perdiez trop de temps on va dire euh, lorsque vous rencontrez un rocher. En fonction de votre équipement, en fonction euh, de vos modules, en fonction de votre tête et en fonction du type de roche, votre vaisseau va vous dire si euh, ça va être facile ou si c'est même pas la peine d'essayer. Euh, si c'est trop dur il y aura écrit impossible et donc vous pourrez passer votre chemin et passer à autre chose. Que je trouve plutôt pas mal aussi. Donc ça c'est pour les changements d'interface. Euh, je crois que sinon. De ce côté là il n'y a rien de, de nouveau. Qu'est-ce qu'ils avaient évoqué encore J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah bah tiens, là, là on, on, on va le voir, je vais vous le montrer. Donc là vous voyez que l'instabilité est à 4,51. Je vais mettre play. Et voilà, quand le troisième commence à miner, on passe à 12,20 d'instabilité. Ce qui est énorme. Absolument énorme. Et au contraire, avec le mol, Là on voit qu'en résistance on a 27%, en instabilité on a 3,70. Il y a une deuxième tête qui arrive, voilà on a la mise à jour, on passe à 19 de résistance, 1,85 d'instabilité, donc très stable. Et ça change forcément avec la troisième tête, donc vraiment un gros avantage par contre pour le multicrew, qui est plutôt pas mal Euh, oui, ça j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Merci, Toutimisc Hourra dans le chat Merci du fond du cœur, toutimisk. Merci, toujours, pour ton soutien indéfectible. Merci, du, fond du euh, Oui, donc le dernier truc que je voulais te dire, concernait donc la 3.19 encore. Donc comme je le disais, la 3.19, euh, devrait sortir pour en mai et euh, les devs nous expliquent euh, à la fin du, de l'inside que tout ce qu'on voit là donc en fait est fonctionnel ils ont encore un petit peu de travail mais ils sont très très très bien avancés et donc euh, ils sont plutôt confiants sur le fait de pouvoir mettre tout ça en 3.19 donc tout ce que vous voyez là devrait théoriquement arriver en mai donc euh, ça ça vient vraiment confirmer ce changement dans le dev de Star Citizen qu'on a vu depuis l'année dernière avec une, une grosse accélération, avec toutes les choses qui se mettent en place, qui commencent à prendre du sens, à, à être cohérent et, et à rendre le jeu plus profond, plus intéressant et, et plus proche de, de ce qui nous avait été proposé. Donc voilà, tout ça c'est vraiment à portée de main. C'est pas dans, dans un million d'années, c'est pas... Euh, ça c'est le futur, un jour peut-être. C'est vraiment... Euh, ça, ça arrive. Je voulais vous montrer vite fait quand même aussi la ceinture d'astéroïdes. Euh, voilà, on, là on voit euh, la ceinture d'astéroïdes et on voit un petit peu la répartition des, des différents minerais, on voit qu'il y a beaucoup plus de, de variations. J'espère qu'ils arriveront à faire le même travail sur le Salvage. J'espère aussi. C'est vrai que c'est... C'est fun parce que c'est nouveau, c'est sympa, ça marche bien. Mais c'est pas très complexe pour l'instant. C'est assez plat. Mais normalement, la complexité du Salvage devrait vraiment se faire normalement par la... Physicalisation <rire> des composants qui nous permettront justement de récupérer des, des quantum drives, des des relais, des pièces détachées, et, et, et je pense que ça va être ça le le, le cœur, l'essence du, du recyclage, pour moi. Donc c'est pas tant une question de gameplay, de, de fonctionnalité à proprement parler, plutôt que d'accès au, au démantèlement complet du, du vaisseau. Et, euh, bah écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, en, en vrai, des, des dernières informations. Il euh, y a la CitizenCon qui se prépare tout doucement. Alors, évidemment, moi je ne pourrais pas y aller, c'est trop loin. Mais comme l'année dernière, on devrait sûrement faire une CitizenCon canapé avec Eno. Depuis chez nous, ça devrait être plutôt cool quand même. Et, et voilà. CitizenCon canapé j'aime beaucoup ce format euh, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce format il est cool euh, donc je sais pas si vous avez des questions avant qu'on se quitte euh, s'il y a des trucs qui vous ont paru flous si vous avez besoin de précision sur certaines choses moi je suis vraiment très très très très très contente des informations qui arrivent cette semaine euh, mis à part le, le coût du prospector ça, ça m'a fait un peu grincer des dents et j'espère vraiment qu'ils vont revenir dessus. Euh, comme dit, j'ai mon petit désaccord sur le, le minage FPS. Euh, forcément, eux, ils voient ça de leur point de vue, un petit peu comme les, les médecins. Un, un cardiologue euh, va avoir un problème cardiaque, un, un, un oncologue va avoir un, un problème de cancer. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec, euh, avec les devs de CIG. Si personne touche au minage au sol, ils pensent que le problème c'est le minage et je. Je sais pas si c'est ça. C'est un peu comme le rock. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui font du rock. Euh, moi j'arrêtais d'en faire et c'est pas à cause du minage. C'est à cause du radar qui est pas efficace et qui, qui est assez pénible. C'est à cause euh, du modèle de vol, entre autres. C'est à cause des rampes non adaptatives, c'est-à-dire les, les rampes dynamiques qui, qui s'ajustent au sol de manière automatique. Tout ça, c'est des trucs en fait qui manquent et qui pourrissent un peu le, le gameplay. Et donc c'est pour ça que je fais pas de rock, moi aujourd'hui. Euh, ah oui, et aussi le fait de ne pas pouvoir piner des, des endroits sur une carte. Donc c'est tout ça qui fait que je n'utilise pas mon rock, alors que j'adore le gameplay. Le gameplay, je l'aime beaucoup. Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui me, qui me pose problème. Tu vas pas parler du scorpion. Non, non, on en parlera quand il sortira, je pense. C'est pas, pas le sujet du jour. Mais écoutez, si vous avez pas de euh, questions. Je pense qu'on va couper là, on va faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Et puis, euh, bah, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours. Euh, le replay devra arriver assez vite sur YouTube. Et, et voilà, et puis pour les gens sur YouTube, pensez à laisser euh, un pouce vers le haut, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, activer la cloche pour ne rien louper. Moi, je vous fais plein de gros bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao